Bravo Nono, tu fais ça super bien. Oh, oh. gentil. Bonjour à tous Alors voilà, vu qu'il y a mon petit, petit garçon qui fait des ronds dans l'eau, en des cailloux, ben ça me fait penser au, à l'expansion des, des cellules. Alors ben, c'est pour ça que j'ai une petite vidéo pour ben, en parler, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que... C'est quelque chose qu'on ressent quand on essaye de donner un mouvement d'expansion dans une cellule. Alors c'est ce qui se passe en tout cas dans le soin de, de la libération du cœur de Ricard. Et il euh, y a cette impression comme ça que le... C'est comme si ce qui était un peu bloqué, comme ça, s'expand se, et fait une espèce de, de rond euh, énergétique un peu dans l'eau et on sent que hop, ça, ça se dégage comme ça. Alors, euh, bon, évidemment, ça peut paraître un peu fou, il faudra un peu expliquer pour, pour comprendre, mais en gros, euh, c'est quelque chose qui est très très utile parce que ça peut permettre de dégager en fait ces cellules qui sont plutôt rétractées et qui composent nos, nos organes, nos différents systèmes. Et puis, euh, bah, les systèmes du corps, euh, ce qui est très central, justement, c'est euh, euh, au niveau de ces systèmes, ils sont tous reliés en tout cas au, au péricard, donc il y a le sac un peu qui entoure le cœur, et puis au cœur euh, lui-même, en fait. Et ce système, ça permet... Euh, en fait, il se rétracte à partir du moment où il y a un stress, parce que c'est vraiment un, une zone qui, euh, qui ressent, en fait, les, les, les stress et qui va prévenir et tombe petit et qui va prévenir en fait c'est par la voie des par des ganglions les ganglions stellaires et semi-lunaires il va prévenir le cerveau en fait qu'il a un danger le problème c'est que ben, souvent il y a un, voilà, cette rétractation euh, qui, qui vient protéger la cage thoracique qui vient protéger le cœur c'est valable après tous les stress hein, que ce soit un accident de voiture un ou n'importe quelle engueulade par exemple ou voilà mais en réalité euh, on pense pas que bah, voilà c'est ce, ce, ces cellules elles, elles ont besoin de reprendre ces organes ils ont besoin de reprendre un peu le mouvement leur mouvement de vie en fait de ce, donc de dégager en fait cette, ces, rétractations, ces contractions et puis euh, bah, c'est quelque chose qu'on fait justement avec cette ostéopathie dite cellulaire euh, enfin biocellulaire ou je sais plus quel est le terme qu'utilise qu euh, Montserrat gascon c'est la, la personne qui a qui a mis, euh, mis au point cette méthode, et, euh, mais on sert un peu de, à la fois de mouvement et puis un peu d'énergie avec des mots de force, parce qu'il y a des mots, bah, vous savez que les, les cellules réagissent à certains mots, par exemple il y a des expériences euh, japonaises assez connues où les gens ont mis euh, deux bols de riz, un hein, avec marqué « amour » et l'autre avec marqué euh, « haine » ou, ou euh, des insultes aussi, enfin, voilà en, des, sur des petites étiquettes, et puis euh, ben, ils ont constaté qu'au bout de quelques temps, euh, le riz avec lequel, euh, euh, lequel ils avaient mis plutôt du, du, des intentions négatives en fait, écrites sur ces étiquettes, elles étaient, euh, il avait pourri, euh, il avait pourri, ce riz n'était plus du tout bon, il n'était plus du tout mangeable. Tandis que ben, l'étiquette où il y avait marqué « Amour », eh ben, le riz était plutôt bien conservé. Et donc, euh, de ça, il y a eu des recherches qui ont été menées, notamment par Masaru Emoto, euh, qui est, un, qui est un physicien qui a fait des recherches sur la mémoire de l'eau. Et puis, on peut aller plus loin en parlant voilà, de la mémoire euh, des cellules. Mais euh, voilà, donc dans le soin, en fait, on va, euh, on va utiliser des mots de force. Par exemple, si je dis à, à, à votre corps ou à quelqu'un, en fait, hein, euh, merci, c'est quelque chose que les cellules entendent et comprennent. C'est comme si l'intention a euh, un... Un, c'est une forme d'intention qui a une action, en fait, à la fois sur le corps et sur l'univers qui nous entoure, et puis bah, sur nous-mêmes, sur soi-même, simplement, quoi. C'est évidemment de la gratitude, mais c'est un mot que l'inconscient euh, connaît très bien, que les cellules euh, apprécient, euh, comme le mot amour, paix, harmonie. Qu'est-ce que tu fais, toi Qu'est-ce que tu fais, petit bonheur bah, Ça, c'est la vie qui, justement, qui s'exprime, hein, qui... Voilà. Tu fais quoi tu vas tomber dans l'eau, nounou, nounou, nous, nous, nous. Petit nounou, oh là, là nounou. Alors, euh, alors, on va se servir aussi de mot de force, puis aussi, ben bah, voilà, faire euh, quelques petites libérations par euh, des mouvements pour pouvoir un peu bah, désencl désenclaver, désengorger, en fait, un peu ces carapaces que, qui sont, que notre corps a mis, de toute façon on en a tous, hein, le, le, ce qu'on connaît tous un, un stress un jour ou l'autre, ça soit euh, euh, des choses de la petite enfance, euh, ou euh, plus tard dans la vie, euh, les accidents arrivent et enfin voilà, on, a, on connaît tous le stress. Donc euh, en gros, la libération du péricarde, ça permet justement de retrouver bah, des cellules et un corps et en fait une vie qui est en mode expansif avec euh, bah, globalement plus de joie, plus d'entrain, euh, le fait de mieux sentir bah, ses émotions, euh, son cœur, son intuition. Euh, être en meilleure santé parce que c'est relié au système nerveux, cardiovasculaire, cardiorespiratoire, respiratoire à, à, au système tégumentaire, lymphatique, à tous les systèmes. Ben c'est vrai que ça peut arriver, ça peut arriver quand, euh, ben que ce soit un, par exemple un accident de la route ou. Euh... Ou euh, parfois, bah, quand on a pris aussi euh, certains traitements médicamenteux euh, pendant quelques temps, je pense aussi à tous les, tout ce qui est antidépresseurs euh, etc., qu'on ait de la peine à, voilà, à ressentir euh, des émotions. Il y a comme des, des, des choses qui peuvent être... Euh, euh, C'est une sorte d'écologie interne qui fait que voilà tout, tout est, le corps se ferme. C'est un peu comme, comme l'armure d'un voilà, chevalier. D'ailleurs, on va se servir de, du soin, pendant le soin de, de l'imagerie bah, du monde chevaleresque hein, avec, euh, des mots, euh, des mots, que l'inconscient connaît et comprend, comme Camelot, Camelot hein, qui, qui est vraiment de la légende du roi Arthur, hein, et il euh, y a ce, cette idée, voilà, de, parce qu'au final c'est vrai que c'est comme, une armure, quelque part c'est là pour nous protéger, mais euh, bon, bah, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que euh, ici et maintenant, on n'est probablement pas dans la situation d'avant en fait et euh, lorsqu'on garde son cœur, entre guillemets, fermé, toute cette région et son corps, en général, un peu voilà, recroquevillé, rétracté, ses cellules rétractées, on ne permet pas à la vie, puis à la, toute, sa, toute sa grandeur, toute sa gloire, toute sa grâce, de pouvoir s'exprimer. Se, Donc euh, c'est comme si on entretenait quelque part euh, ce qui nous est arrivé en gardant son, sa posture, son, voilà, son, son, son corps et son, son cœur un peu fermé. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui permet de de mieux se respecter, de, de venir à l'écoute quoi, d'être plus à l'écoute, de, de prendre conscience finalement aussi de son, de son corps et puis euh, de venir ressentir la vie en soi et en toute chose en fait, parce qu'il faut savoir que les cellules qui se rétractent c'est pas que dans le corps humain quoi, c'est vraiment partout en réalité, euh, même euh, hop, si je prends un bâton comme ça, ce bâton c'est pareil en fait, ces cellules et ben on peut aussi leur donner un mouvement d'expansion quoi. Et, euh, et ça, c'est le péricarde et le cœur qui va nous permettre cette magie-là, quoi. Donc, euh, donc, il y a... Oh, alors, bah Oh, alors bah il, il y a vraiment une, euh, quelque chose à venir guérir, en fait, sur Terre, euh, actuellement, euh, à ce niveau-là, au niveau des cellules, au niveau de l'énergie et de la vie qui les habite. Et, euh, et grâce au, au secret du cœur, et ben, à cette voix du cœur, et ben, on arrive comme ça, à, finalement, à venir euh, redonner une... Euh, un souffle, un souffle à ce qui nous entoure et c'est ça qui est merveilleux, c'est un peu comme, moi je vois ça comme une régénération un petit peu. Mmh. Par exemple, le péricarde, c'est vraiment ce sac qui est là, mais au final, il est quand même relié aux côtes, il est relié au sternum, il est relié à la colonne vertébrale, il y a la horte, la veine cave, donc c'est vraiment euh, très très central. Et l'idée, voilà, en fait, c'est finalement un soin pour ouvrir son cœur de manière à bah, respirer, mieux vivre. Et, euh, et voilà, bah, je vous encourage en tout cas à venir essayer en cabinet, c'est euh, avec plaisir que euh, je vous fais découvrir ça. Et puis... Euh, ce qui est assez chouette, bah, c'est de pouvoir faire euh, même plusieurs séances. Et moi, je conseille plutôt euh, trois séances. C'est vraiment quelque chose qui peut, euh, qui peut amener des résultats très, très, très, très, très euh, significatifs quoi, quand, on est, quand on a un souci, que ce soit pour la santé, etc. C'est vraiment un, un bon, euh, une bonne médecine, on va dire, pour le, pour le corps, hein, dans le sens euh, médecine corps-esprit. Et, euh, et qui peut euh, en même temps bah, voilà, vous faire retrouver l'entrain, quand il y a de la déprime, etc. ou des fois on ne ressent plus rien, on sent un peu comme dans un blackout ou trop, trop de nervosité, bah, c'est vraiment une, euh, une super méthode quoi. Alors je vais retrouver mon bébé, puis je vous laisse <rire> Merci, à bientôt Alors pour ceux qui se posent la question, ça ne se passe pas dans le lit d'une rivière, euh, non non, ouais. on fait ça sur une table de massage, euh, tout tranquillement, c'est déjà tout en douceur, on vient écouter le péricarde, on vient écouter le corps, lui poser des questions qui viennent nous montrer où est-ce qu'il a été. Euh, voilà, où est-ce qu'il y a eu une lésion, où est-ce que pour venir tout en douceur libérer ça, c'est pas du tout quelque chose où il y a besoin d'être en botte euh, équipé de canne à pêche, non, rien à voir même. Mais ça peut <rire> bon, ça, ça dépend des informations du que le corps donne. Voilà. <rire>